Voire même de campagne présidentielle, parce que évidemment ça n'aura échappé à personne. Il enjambe 2022, le président Macron. Oui, mais c'est un homme politique et c'est normal. En même temps, on serait surpris qu'il ne fasse pas cela. C'est le contraire qui était étonnant. En revanche, moi, moi je pense que la réindustrialisation ne, ne se décrète pas. Elle ne s'invente pas, elle se travaille sur du moyen, long terme. Euh, réindustrialiser, c'est euh, identifier nos pépites, c'est avoir plus de scientifiques, c'est remettre de la culture scientifique et conserver nos ingénieurs. On l'a déjà dit peut-être sur votre plateau. Euh, euh, vous voyez le décalage entre le nombre d'ingénieurs que nous produisons et ceux d'autres pays. Nous produisons, si mon chiffre est bon, moins d'ingénieurs que l'Indonésie ou que la Corée du Sud. Euh, euh, il faut que nos polytechniciens... Je, je dis eux parce que simplement c'est une caricature de faire de la finance. C'est ça, on est d'accord. Donc c'est cela. Et puis arri arriver... Euh, non, non, mais beaucoup vont faire de la mmh. finance. Cyril n'est pas, pas d'accord, mais... Je euh... dis eux, mais mais, mais c'est ça. L'idée l'idée principale, au-delà de la caricature, c'est véritablement redonner une culture scientifique euh, euh, à, à notre pays, identifier les pépites et aider, moi je l'ai déjà dit, mmh. aider les entreprises qui en ont besoin. Quand on parle de micropossesseurs... Il y a 30 milliards hein, qui, qui, qui sont annoncés, oui, on sait pas oui, trop où oui, ils vont aller Oui, oui mais ouais. par exemple, on a la société Super qui fait des micro, qui développe des microprocesseurs ce ce sont des gens qui ont besoin qu'on investisse massivement avec eux. Mmh. C'est un exemple.